Calix Beyala, bonjour. Bonjour. Nous sommes dans un quartier populaire de Douala. Boréal est jeune, elle est belle, mais elle est pauvre. Et sa famille lui demande de louer son ventre, de devenir mère porteuse. Et comme elle le dit elle-même, en Afrique, on ne vit pas assez longtemps pour se payer une crise d'adolescence ou une rébellion de l'âme. Euh, oui, parce que effectivement, en Afrique, on est dans l'urgence, l'urgence de la survie. Ces caprices qu'on retrouve en Occident ne les retrouve pas en Afrique. Vous savez, ce, ce terme de louer le ventre, c'est pas nouveau en Afrique en réalité. Quand une femme se marie et qu'elle n'arrive pas à avoir d'enfant, depuis que je suis né, j'ai toujours vu ces scènes exister. C'est-à-dire, on va choisir une autre femme de la famille faire un enfant à la tante, à la cousine, avec son mari, pour que dans chaque famille, il y ait le cri d'un bébé. Et je trouve que c'est très beau, c'est naturel, ce qui fait que toute femme a un enfant, oui. C'est ce que vous appelez une grossesse collective. Ouais. <rire> Alors, on, on ne va pas dévoiler la suite de l'histoire qui est riche en rebondissements et qui montre que Boréal est une jeune femme de caractère. Hein. Elle vous ressemble, d'ailleurs. Ce qui est intéressant aussi dans votre livre, Calix Beyala, sont les grandes gueules de ce quartier de Douala, et notamment un ancien fonctionnaire du port. Il est corrompu jusqu'à la moelle et il devient pasteur évangéliste. Oui, aujourd'hui au Cameroun et dans toute l'Afrique d'ailleurs, on fait boutique, c'est-à-dire que quand on n'a pas d'argent, on ouvre un magasin de religion et on peut devenir très très riche aujourd'hui. Il faut parler des fortunes des pasteurs qui cassent les familles, qui provoquent des divorces, ils escroquent les gens. Le peuple africain en fait est un peuple très spirituel. On y a toujours cru en Dieu ou en Dieu au pluriel, ce qui en soi est une bonne chose de croire qu il n'y a pas que la matérialité, mais aussi au-delà quelque chose de subtil, d'invisible. Mais c'est l'usage qui en est fait dans la vie quotidienne aujourd'hui, qui est dramatique. Ces hommes qui vont jusqu'à violer des femmes sous prétexte qu'ils vont pouvoir les guérir. C'est parce que vous êtes au courant de ça. Il y a plein de scandales. Ils disent aux jeunes filles Bon, ben, il faut que je sois ton premier amant. Tu deviendras une femme protégée par le destin. Tu deviendras une femme riche. Donc, vous avez également ce qu'on peut appeler les démocrates hein, qui sont un peu des copies coller de l'Occident. Tous ces courants de pensée qui annoncent finalement que nous sommes en Afrique dans un monde en transition. Un monde qui va changer. Je ne sais pas en quoi puisque je suis resté justement à s'interloquer pendant cinq ans sans écrire pour réfléchir à ce qui est en train de se passer sous mes yeux, qu'est-ce qui va devenir Je ne sais pas, mais je sais qu'il va naître quelque chose qui serait certainement à mi-chemin entre l'égyptologie, les traditions anciennes, la croyance en Dieu et ce qu'on appelle la démocratie à l'occidentale. Je pense qu'il y a un homme africain nouveau qui est en train de naître et pour l'écrivain que je suis, c'est d'accompagner cette... de décrire cet instant T de l'histoire du peuple africain et notamment camerounais dans le cas précis. À lire votre roman, on s'amuse bien. Avec vous, la, la langue française est riche, elle est crue elle exhale des odeurs, des couleurs. Avec vous, le français chante. Et puis, alors, les personnages sont attachants. Il y a notamment Madame la maire du 6e arrondissement de Douala, la grande démagogue du quartier. Et puis, le militant de l'opposition qui crie « Billa dégage » et qui se retrouve chicoté au commissariat. Alors, en février 2008, ce quartier a manifesté, bien sûr, et plusieurs enfants sont morts sous les balles des forces de l'ordre. Pourquoi vous n'en parlez pas Je ne parle pas parce que je sais très bien que je ne sais rien. Et on se rend compte qu'il y a beaucoup de mensonges. Et je me refuse d'être manipulé par... Une partie de la population, comme par l'autre partie de la population. Je pense qu'à un moment donné, il faut arrêter cette focalisation sur la chose politique. Moi, j'ai rencontré des Africains qui me disaient, par exemple, « Oui, si tel président n'était pas là, le pays irait mieux. » J'ai dit, « Si ce peuple pouvait se mettre vraiment au travail, ça irait beaucoup mieux. » Est-ce que nous qui critiquons, sommes-nous capables déjà de payer nos impôts Cela commence par des détails comme ça. C'est-à-dire que je pense qu'il serait temps de responsabiliser la foule africaine elle-même. Alors, ce livre est aussi un témoignage fort sur ces familles éclatées, ces mamans, huit enfants, six pères... Comme vous dites, les femmes sont cocues, les maris aussi. Dans cette course au sexe et à l'argent, est-ce qu'il reste de l'amour Oui, un petit peu, mais il se cache hein, dans votre livre. Il faut le chercher pour le trouver. Et non, il y a de l'amour dans la tendresse, même des mots utilisés pour décrire les personnages. On finit par le trouver, c'est oui, vrai. Là. Il y a une quête de pureté aussi, qui peut expliquer aussi le succès des prophètes et autres pasteurs. Parce que à travers ce livre, il y a une Afrique qui cherche un équilibre. Et le personnage de Boreal, après avoir vu les égyptologues, écouté les pasteurs, elle dit à la fin « Mon fils sera peut-être le Christ ». Qui s'ouvre à l'Afrique Finalement, elle va préférer faire étudier à son fils La négritude Et justement, il y a beaucoup de citations musicales Tout le monde chante Évidemment, on se quitte avec l'un de vos auteurs préférés Qui revient souvent dans votre livre C'est Francis Bébé, qui nous raconte Agatha la coquine Qui a fait un enfant dans le dos de Francis Bébé. Agatha Le ment pas. Ce n'est pas mon fils Tu le sait bien Ce n'est pas mon fils On le voit bien ce n'est pas mon fils, même si c'est le tien. Agatha Dumont, je te dis que tu m'as menti. Ah oui, tu m'as bien entendu, hein Moi-même, ton mari, est-ce que je t'ai demandé de me mentir hein? hein Hein Hein Hein Ton enfant, ton fils là, tout le monde voit bien que ce n'est pas le mien mais comment peux-tu venir me raconter n'importe quoi, Agatha? Tu es noir des pieds à la tête, comme moi. Alors, comment as-tu pu mettre au monde un enfant blanc et qui soit de moi? Ah. <rire> Agatha, ne me mens pas. Agata, ne me ment... Ce n'est pas mon fils, tu le sais bien, ce n'est pas mon fils, on le voit bien, ce n'est pas mon fils, même si c'est tient. Agatha, tu crois que je suis complètement fou, hein? Écoute, tu as bien le droit de me verser encore un peu de vin de palme, et non pas de me mentir. Non, non, non, non. Ton enfant là, ça fait plus d'un mois que l'enfant est né. Et jusqu'à présent, il n'a toujours pas décidé de prendre la couleur locale. Et toi, tu soutiens que c'est mon fils à moi et à Vraiment, quel est ce gros mensonge que tu viens me dire comme ça en plein jour devant tout le monde. Hé, hey, verse-moi à boire, verse-moi à boire. Ça, au moins, c'est une bonne affaire.